Maintenant, je vais vous montrer euh, du côté de l'élève. Donc, si l'élève veut euh, produire sa vidéo de son côté, donc, qu'est-ce que l'élève doit voir? Donc là, je vais m'adresser aux élèves. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux maintenant cliquer sur Ajouter une réponse. Donc, pour ajouter une réponse, il y a plusieurs options que tu peux avoir. Donc, tu peux avoir... Euh, uploader un clip, donc tu peux avoir euh, un clip, une vidéo que tu sois à quelque part, donc si soit sur le chromebook, soit sur le la tablette, l'ordinateur, tu cliques ici et tu t'en vas chercher ta vidéo qui est sur euh, souvent sur le bureau euh, du chromebook ou sur le bureau de l'ordinateur, donc euh, et euh, tu pourras aller sûrement chercher aussi avec euh, avec euh, avec je vais le dire avec un ipad donc là, c'était ma vidéo que j'avais faite ici. Donc, si je veux la garder, je peux même ensuite continuer ici. On ne dit pas capable de continuer. La vidéo est trop longue. Donc, ma vidéo était trop longue. Donc, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui est court. Donc, si on ne veut pas que ça... Donc, de toute façon, tu le sais déjà. Bon, je t'avais déjà montré comment ajouter une vidéo. Donc là, je sors de là. Je vais revenir sur ma vidéo que je dois faire. Je peux décider d'avoir seulement mon micro. Par contre, si ton enseignant a décidé que c'était en vidéo, ben il faut que tu laisses ton, euh, ton, ton, ton, ta caméra ouverte. Je pourrais être en effet miroir. Donc, si je veux que, euh, comme l'écriture de mon chandail reste euh, dans le bon état, euh, je vais le, avoir l'effet miroir. Je peux aller euh, fermer mon micro. On m'entendra plus. Alors, euh, je clique, je vais, euh, je vais laisser ça comme ça. Je peux décider d'enregistrer de, mon écran. Alors, quel écran est-ce que je vais choisir? Donc, je peux choisir mon deuxième écran à ce moment-là. Donc, si j'avais une présentation ouverte sur une autre, un autre écran, je pourrais euh, choisir de partager mon autre écran. Donc là, je partirai ma vidéo qui enregistrerait mon autre écran. Et là, je pourrais faire pause. Et là, je pourrais voir le résumé ou je pourrais arrêter. Donc, je peux voir le, le résumé de ce que j'ai fait. Donc, pause. Et là, next. Maintenant, ce serait ça mon exposé comprenez que j'aurais ma petite vignette dans le bas de mon écran et j'aurais aussi euh, ma deuxième écran. Donc, si j'avais un deuxième écran, je pourrais voir le deuxième écran. Mais c'est pas vraiment ça que j'ai le goût de faire aujourd'hui. Donc, c'est pas de partager euh, quelque chose euh, à côté, donc sur l'autre écran. Donc, je vais confirmer pour enlever ça ici. Je vais retourner sur euh, « Enregistrer ma réponse ». Ici, « donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder quel micro et quelle caméra. Donc, si j'ai choisi ma caméra de mon ordinateur, je pourrais décider d'avoir euh, un autre micro. Donc là, ici, moi, j'ai un micro devant moi, ici. Donc, c'est le micro que j'avais décidé d'apprendre. Donc, j'ai un micro que j'utilise. Qu'est-ce que je peux choisir ensuite? C'est les effets. Donc, quels effets? Là, il y a plusieurs choses qu'on peut choisir. Tu as le choix entre plein d'effets comme ça. mais Ça va changer, c'est sûr, la couleur de ta peau à ce moment-là. Je pourrais décider de ne pas en avoir d'effets aussi. Donc, je reviens... Euh, pas de filtre, je veux dire. Donc, je reviens ici. Je peux ajouter du texte. Donc, il y a plein de... Euh, de ben, plein. Il y a quelques euh, exemples. Donc, classique, Superpower, Typewriter, donc Party. Euh, donc, euh, donc, si je fais ma composition sur les chiens, je peux ajouter ici ça. Comme ça, texte, chien, je peux le déplacer ensuite de cette façon-là. Je pourrais le faire en effet miroir, mais chien à l'envers, pas besoin. Donc, comme ça ici, je pourrais aller changer le style aussi. Encore, si je ne suis pas satisfaite de euh, mon écriture. La couleur, je peux changer la couleur de mon écriture aussi. Je peux changer... Euh, le contour de mes lettres. Donc, le contour de mes lettres, je pourrais décider que... Euh, pas le contour de mes lettres, mais c'est euh, ici le contour derrière euh, euh, mon texte. Je pourrais mettre aussi un background. Donc, au, euh, derrière juste mon texte, derrière mes lettres, comme ça. Qu'est-ce que je peux faire aussi dans les effets? Donc, dans les effets, je peux... Je vais revenir, faut que je dois reculer ici pour revenir à... Pen, Pen c'est pour le crayon. Donc, je peux utiliser le crayon avec la couleur que je veux. Je choisis ma couleur, l'épaisseur, donc thickness, épaisseur. Et je peux venir écrire ici avec ma souris ou si mon écran est tactile avec mon doigt sur mon Chromebook. Je reviens. Board, ça veut dire que je vais avoir un tableau à la droite à ma droite. Donc, si je vais avoir un tableau, il peut être ici mon tableau et là, je vais pouvoir peut-être mettre euh, ce que je voulais mettre. Vous voyez, mes lettres se séparent euh, une à une. Donc, je peux les déplacer au complet si je veux. Donc, comme ça, ça ne cachera pas euh, mon visage parce que l'important, c'est qu'on voit aussi ton visage. Dans les effets, donc, j'avais euh, le tableau qui est à ma droite. Je peux ajouter aussi des collants. Donc... Euh, Oups, j'ai rendu mon collant. Ah oui, il est là. Excusez-moi, je le voyais, je ne le voyais pas. Quoi d'autre dans les effets? Donc là, il y a plein de sortes d'effets. Emoji, donc là, je peux aller chercher un emoji de chien. J'en ai vu un. Ah oui, ici. Je peux aller chercher un emoji de chien. Je peux aller choisir euh, un gif aussi. Donc, euh, un gif, quelque chose qui bouge. Il faut que je choisisse quelque chose qui est en contexte avec ce que je dois faire. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui est en contexte avec ce que je dois faire? Je ne le sais pas. Mais là, je pourrais juste en choisir un pour le plaisir. Donc, il va venir s'installer ici mon GIF. Quelle autre chose que je peux choisir dans les effets? Une photo. Donc, si j'ai une photo que j'ai déjà enregistrée sur mon bureau, je peux aller mettre la photo. Et je peux aller rajouter aussi un contour à toute ma présentation. Donc, je vais aller choisir celle-ci. Comme ça. Donc là, c'est terminé pour euh, les effets que je peux mettre. Et en plus, derrière moi, je peux aller mettre ce que je veux. Donc, je peux aller choisir un fond si j'en ai un. Je peux aller ne pas en mettre aussi. Je pourrais faire euh, euh, utiliser l'écran qui va comme se multiplier derrière. Vous allez voir, l'écran va se multiplier. Bon, ma présentation va se multiplier. Je pourrais juste décider de me mettre en flou si je ne veux pas euh, qu'on voit euh, le bordel de ma chambre, par exemple, euh, ma maison, mon chien qui dort sur mes devoirs. Donc, euh, je peux mettre ça aussi. Et là, une fois que j'ai décidé tout ça, ben, je peux décider maintenant de m'enregistrer. Donc, qu'est-ce que je fais pour m'enregistrer? Je pèse ici. Et là, on attend le décompte. Et là, c'est fait. Tu es prêt à enregistrer ton exposé oral. Donc, ce qui est en train d'enregistrer ici, tu vois, euh, si ton enseignant t'a donné un temps, donc pas si, il va t'avoir donné un temps pour t'enregistrer. Donc, tu avais 1 minute 30 pour t'enregistrer. Là, ben, tu dois faire ton, ton, ta communication orale. Puis quand c'est complété, tu peux peser sur pause. Si tu es... Non satisfaite. ce qui est le fun, c'est que tu peux recommencer, retake. Mais moi, ça ne me tente pas de recommencer, donc là, c'est fait. Je fais next. Donc, je me suis enregistrée. Ici, je peux même rajouter de la musique. Mais là, si je rajoute de la musique par-dessus tout ça, ben là, on n'entendra plus ta voix. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Euh, ensuite, si c'est fait et terminé, je passe sur « Next », je peux aller choisir de me mettre ce qui serait très bien, une photo. Donc, une photo où ça soit euh, une des séquences que tu as de ton... Euh, donc, je ne sais pas si ça se déplace. Non, ça ne se déplace pas. Donc, on, on ne me voit pas bien. Donc, si tu veux qu'on te voit bien, ce serait mieux de prendre un selfie donc, ou aller chercher une photo de toi euh, pour que ton enseignant te voit directement. Donc, à l'écran, je prends une pause et je confirme. Comme ça, l'enseignant, quand il va recevoir mon devoir, va voir une photo de moi. Je peux euh, écrire ici si je veux, mais quand c'est terminé, je pause. Et là, ton enseignant va recevoir. Bravo, tu as terminé. Et là, tu n'as pas besoin de rien faire d'autre. Si tu reviens à Go to Topic, ça veut dire revenir à ton devoir, tu pourrais rajouter une autre réponse parce que toi, tu ne vois pas qu'elle a, euh, qu a été vraiment envoyée à ton enseignant. Mais je te le confirme, ça a bel et bien été envoyé à ton enseignant. Si je regarde ici et si je rafraîchis la page de l'enseignant, il a reçu ta réponse. Donc voilà les petits trucs pour enregistrer ta vidéo avec Flipgrid.